Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis à Ably et j'ai rendez-vous chez Daco France avec Marie-Laure. Salut Marie-Laure Bonjour Laetitia Comment ça va Ça va et toi Super, ravie de découvrir ton job. Tiens, je t'ai ramené un petit cadeau. Oh, trop sympa oh, Je peux vous dire que j'en découvre des produits avec ce Tour de France de l'agro. C'est toi qui les fabriques Oui, avec les collègues. Avec les collègues Allez, on va découvrir tout ça. Qu'est-ce que tu fais comme job ici alors Ici, je suis conductrice de ligne. Depuis combien de temps depuis novembre de l'année dernière. Ah, c'est tout récent Oui, oui, oui. Et es arrivée ici en novembre euh, Non, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans maintenant que je suis ici. J'ai commencé en tant que conditionneuse. Et après ça, on m'a proposé de passer conductrice de ligne. Ça évolue bien. Oui, oui, oui, une bonne évolution. Alors que c'est Daco France Qu'est-ce que vous produisez Alors on produit les, les fruits secs. Donc on a les amandes, des noix de cajou. On a des mélanges. On a une gamme bio. C'est super, c'est un produit sain que vous faites, en fait. Voilà, oui, un peu, on peut grignoter euh, toute la journée. Sans voilà. culpabiliser. Voilà. <rire> vous êtes combien ici On est une centaine de personnes. Et Daco France existe depuis combien de temps Depuis 50 ans. Ça as toujours bossé dans l'agroalimentaire J'ai fait plusieurs travails. Donc j'ai travaillé un peu en restauration. Avant ça, j'ai travaillé dans l'électronique. J'ai fait plusieurs euh, petits jobs. Et Ici, c'est vrai que je, sens, voilà, que je sens bien. Donc euh, pour l'instant... Euh, voilà. Je veux évoluer, euh, être formée sur plusieurs lignes encore. Et... On peut arriver ici, ne pas être formée et voilà. évoluer Moi, en interne ce, Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Tu hein, euh... n'étais pas diplômée du tout Non, pas du tout. J'ai arrêté très tôt l'école. Après commencé... le bac, même pas Mais, Même pas. Euh... Même pas le bac ah, voilà. non Et comme voilà. quoi bah, Bravo hein. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. donc C'est vrai que j'ai beaucoup d'intérim, donc j'ai vu beaucoup de choses, ce qui est bien aussi. C'est ce qui me plaît en tant que conductrice de ligne parce que tous les jours c'est différent. Des fois ça fonctionne pas mais c'est pas la même femme qui avait hier. Pas... Voilà. Comment s'organise ta journée justement Alors ma journée, donc, le... au début je, je vais chercher l'ordre de fabrication, je fais tout mon réglage de film. Une fois que mon réglage de film est fait, je me sors un paquet vide pour voir si tout est correct, s'il n'y a pas de décalage, aussi bien à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà, je contrôle ma DDM. C'est ton prototype, le premier, quoi. Voilà. Ouais. Après ça, je contrôle ma, ma DDM et mon numéro de l'eau, pour voir si je ne suis pas trompée, hein, en, en la marquant. Et euh, une fois que ça c'est fait, je sors environ une dizaine de, de sachets. Et là, je fais mes contrôles qualité. Une fois que tout ça, c'est OK, là, je peux lancer ma production. Donc là, je scanne le code à barre pour voir s'il fonctionne. Super. Et là, tu veux contrôler quoi, alors Donc là, j'analyse le taux de gaz. Et le test d'éclatement. Et après Ah oui, c'est le test. Alors ça m'étonne. C'est normal Oui. Tu m'as pas prévenu, j'ai eu peur <rire> Tu sais combien vous produisez de quantité par semaine Entre 550 mille à 600 000 sachets par semaine. Ah oui, quand même Et quel est ton produit préféré Noix de cajou ou poivre torréfié sur place. Torréfié oui. Tu peux me montrer ça Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Et comment tu vois ton évolution comme j'aime bien être conductrice de ligne, donc j'espère pouvoir euh, un jour connaître toutes les lignes euh, d'ici. Il y en a et une après... dizaine, c'est ça Voilà. Quelle qualité il faut si j'ai envie d'être conductrice de ligne ouais. comme toi Il faut être euh, organisée, être calme et être soigneux et rigoureux dans son ouais, travail. Oui, parce qu'il y a plein de choses à regarder et à penser. Voilà. Hein. Oui. Alors là, on est à la torréfaction. Oui. Donc alors, comment ça fonctionne, la torréfaction Donc euh, là, les noix de cajou sont grillées entre 120 et 130 degrés. Hum, ça donne envie, hein. mmh. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier bah De sortir des, des sachets conformes, euh, zéro défaut. À cheval sur la qualité. Voilà. moi j'aime bien que tout soit bien Zéro parfait. défaut. Voilà, voilà. c'est vrai que des fois je suis pas pour un petit truc, mais j'aime bien que tout soit, soit propre. Et qu'est-ce que tu que aimes pour, euh, en particulier ici chez Daco France C'est l'ambiance. L'ambiance notre l'équipe, il y a une très bonne ambiance. On rigole bien, tout en travaillant. C'est à quel rythme de travail Je euh... en 2-8. Matin ouais. ou après Voilà, un coup du matin, un coup de l'après-midi. Pas de nuit non, ça c'est cool Oui, oui, oui. Donc un atelier clean, une bonne ambiance, voilà. pas de diplôme au départ et très épanoui. Voilà, tout à fait <rire> Matin, comme ça je suis libre l'après-midi. Notre de cajou, surtout celle au poivre, c'est mes préférés. Apéro, c'est plus convivial. Boost, en plus il croustille. Merci beaucoup Marie-Laure, j'étais ravie de découvrir ton quotidien. C'était avec plaisir. Et sachez qu'ici, chez Daco France, ils recrutent. Si vous avez envie de bosser avec Marie-Laure et toute son équipe, eh bien postulez. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Tiens, vu que tu es bien travaillé, tu peux déguster. Oh merci, trop sympa. J'en ai de la chance. Je fabrique, mais je déguste. Et n'oubliez pas, likez la vidéo. Et mangez des fruits secs quand ça vous chante.